Initialement, la sécurité sociale était assurée par sa famille, sa communauté et la solidarité environnante. C'est la garantie qu'il appartient à la société des hommes. Le manque de cette garantie plonger tous ceux qui en sont privés dans l'exclusion, privés de solidarité. Les États modernes ont le, le devoir de protéger et garantir le droit à la vie. Priver un homme de ce minimum vital, c'est comme l'exclure de la vie des hommes. Dans nos villes où la vie devient de plus en plus chère, l'absence de sécurité sociale plonge beaucoup de personnes dans la précarité, dans l'exclusion. L'importance de la sécurité sociale, c'est permettre... De, de se sentir de la communauté des hommes et de participer à la, à la construire.